plus rien que quelques traces éparses quand le vent porte le sel et que l'odeur s'efface quand on s'accroche comme une cloche un vieux clou rouillé quand tout l'été s'effiloche que l'hiver sort son nez reste plus qu'à Se laisser Gentiment Quand le temps file et que rien que rien ne l'attrape. Quand la douleur s'émise dans le cœur et le hap. Quand le regret devient jaune, que la parole s'envole. Quand tout l'esprit se détrône, que l'amertume s'y colle. plus qu'à mm, mm, se laisser gentiment La vie, la vie, ça va, vas-y, vis la vie La ta vie, vis tes envies, c'est mon avis Vibra verra, tu seras ravi, Vis la ta vie, sans un souci Si sous suffise pour vivre ici Une seule devise, vise les rires Vise ton sourire La vie, la vie, t'invente, invite, vite Et t'as dérive et vire Va perdre tes rêves, j'avire vers le charivari Vas-y molo, meli, melo.